Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Pierre Saint-Michel, je suis le directeur général de Print france En ces jours remplis d'incertitudes et de craintes face à la crise sanitaire qui nous touche au niveau mondial, je voulais me joindre à mes collègues et vous transmettre tous mes voeux de bonne santé pour vous, vos équipes et vos proches. Il est vrai que dans le domaine digital qu'est est le nôtre, nous sommes habitués aux imprévus et aux changements. Mais nous n'avons jamais été confrontés à autant de bouleversements de nos habitudes de travail qu'en ce moment. Au niveau professionnel, nous constatons que de nombreuses sociétés utilisent cette période pour accélérer leur processus de transformation digitale. Et c'est une très bonne nouvelle que les projets puissent continuer en cette période. Nous sommes convaincus qu'à terme, nous finirons tous ensemble ce virus. Il est fort à parier et souhaiter que nous connaîtrons une période de boom économique favorable à la sortie de cette crise. Si vous souhaitez d'ores et déjà aborder le vaste sujet de la transformation digitale de vos publications, sachez que nos équipes sont toujours au poste, même si nous travaillons depuis la maison. Nous vous souhaitons à vous et vos proches, ainsi qu'à vos équipes, une très bonne santé courage et optimisme. Surtout, soyez très prudents, restez impérativement à la maison et tous ensemble, nous connaîtrons des jours meilleurs à la sortie de cette crise. À très bientôt. Bon courage.